Putain. je le Gauche, celui-là, est là de Gauche. Ok. Tu le poids 8 Tu veux le sniper, tu, tu veux le sniper oh, ou Hein Tu veux le sniper Euh... Oh ah, bah bah moi, je veux bien. Que ça, que ça, bah ça. Moi, je suis surtout re rentré dans le bâtiment, là. Oh putain, gréseau c'est pas le moment Non oh. Non putain. Oh, putain. Non Je suis déco, je vais crever Il a ici, il y en a ici. Il y en a ici.